Bonjour Herman. Bonjour Hamid. Eh bien, ravi de vous retrouver et on va cette fois-ci parler d'un placement dont on parle très très peu malheureusement, c'est le placement immobilier. Alors pas l'immobilier commercial, mais l'immobilier résidentiel. Alors tout le monde croit euh, savoir ou connaître ce placement, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs c'est vrai que les banques générales et les, les investisseurs s'intéressent plus à l'immobilier commercial. Il y a plus à dire parce qu'effectivement l'immobilier résidentiel, bon d'abord parfois c'est un concurrent de produits bancaires, c'est un placement souvent qu'on fait en direct. Il faut savoir que bon, bon an, mal an, avec ces fameuses briques dans le ventre, 70% des Belges sont toujours propriétaires de leur logement. Alors effectivement l'immobilier résidentiel, tout le monde en a, en tout cas une bonne partie des, des, des personnes qui nous regardent. Et en même temps, si on veut investir en bourse dans l'immobilier résidentiel, il n'y a pas beaucoup de choix en fait Non absolument, Sur les... en Belgique on a la chance d'avoir un secteur de l'immobilier coté, ce qu'on appelle les CIR qui est très très développé. Donc, nous avons 18 CIR représentant une valeur de boursière d'environ 25 milliards. Les CIR je rappelle c'est les anciennes CICAFI. Hein absolument, les anciennes sicaf immobilières. Et parmi ces 18 sociétés, il y en a deux petites, Homme Invest et Inclusio, qui se consacrent à l'immobilier résidentiel. Seulement deux CIR représentant grosso modo 600 millions. Donc vraiment une fraction de la valeur boursière des 25 milliards. Et c'est dû à quoi en fait tout ça eh bien d'abord, c'est un marché locatif petit, vu que la plupart des gens sont propriétaires en fantasme, Voilà, dès que vous, avez, dès que vous quittez l'Unif, en général vous fantasmez, vous et votre épouse, pour acheter une maison. Le home sweet home. Home sweet home, et donc vous n'êtes donc vous pas quelqu'un d'intéressant puisqu'on ne peut pas vous louer une maison. Oui. Mais ça, c'est en train de changer. D'abord, vous, vous le voyez déjà dans les grandes villes, où le logement est encore moins abordable qu'hors euh, des villes. La plupart des gens commencent à se loger à Bruxelles. Le taux de propriétaire n'est que de 38%. 38%. Alors justement, c'est quelque chose d'intéressant ce que vous venez de dire. C'est qu'on sait que le Belge a une brique dans le ventre, hein, puisqu'on a à peu près 70% de la population qui est propriétaire de son bien immobilier. Et vous semblez dire d'abord, un, ça c'est une nouveauté pour moi, c'est qu'on n'est pas les seuls en Europe à avoir euh, cette brique dans le ventre. Et puis là, vous étiez en train de nous l'expliquer. C'est que cette tendance va baisser. Absolument. Bon, d'abord, il faut savoir que dans certains pays de l'Est, ce n'est pas une brise, c'est carrément un parpaing, puisque les Roumains, <rire> les Hongrois, 80-90% des gens se comprennent. Ah sont oui. Sont nous. Hein. Ah oui. Et vous avez d'autres pays comme euh, l'Allemagne ou les pays germaniques, comme l'Autriche, les Suisses, où c'est des briquettes, où c'est plutôt le, le taux de propriétaire est en dessous de 50 ou juste au-dessus de 50 Et là, il y a des raisons historiques à ça, Herman Ça, c'est des raisons historiques. Simplement, les employeurs à l'époque logeaient nos ouvriers. Ça, c'est simplement historique. Ça date en Allemagne. De, en Allemagne, ça date du 19e et début du 20e siècle. En et et c'est ce qui explique le retour à 50% Absolument. de propriétaires Absolument. Et alors, donc vous avez un très gros marché de la location et c'est pour ça qu'en Allemagne, vous avez des grosses sociétés comme Vonovia, comme Deutsche Wallen qui se consacrent au logement. Alors qu'en Belgique, le marché résidentiel de location était relativement petit et donc très très peu de sociétés s'y consacrent. Alors pourquoi est-ce que ce taux de propriétaires en Belgique qui reste encore convenable, hein, quand même au-dessus oui. de la moyenne, 70% je crois, pourquoi est-ce qu'il va baisser dans les années à venir La raison est malheureusement le prix des biens. Donc, euh, si vous regardez en Europe, de nouveau, nous, nous ne sommes pas une exception. Les prix de logement en Europe depuis 10 ans ont monté de 30%, alors que, le prix, alors que les loyers n'ont monté de, que de 15%. Donc, on, le Belge se plaint que, que le logement devient de plus en plus inabordable à l'achat. Ce n'est malheureusement pas une exception. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'urbanisation croissante. Et qui dit grandes villes, surtout les grandes villes flamandes et Bruxelles, vous voyez de plus en plus d'immobilier de de, de qui est très cher et donc de gens en ville qui n'arrivent plus à se loger en tant que propriétaire. Oui, Bruxelles, c'est quoi, 40% de propriétaires 37, en 37-38, absolument. Ah, okay, okay. Donc nettement en dessous de la moyenne. Nettement en dessous. Et vous, un autre phénomène que vous voyez aussi, c'est la précarité. Donc la proportion de gens qui consacrent une très grosse partie de leur revenu à se loger soit en tant que propriétaire, hein, votre, euh, votre hypothèque, hein, soit en tant que locataire. Donc si vous consacrez plus de 40% Eurostat, euh, considère que vous êtes en, en souci financier, cette proportion est beaucoup plus élevée en ville que hors des villes. Donc on peut en conclure déjà, c'est que détenir son bien immobilier d'ici quelques temps sera presque un luxe en fait. Absolument. Et alors vous avez d'un autre côté ce poids sur le secteur privé belge de la location, parce que l'État malheureusement en Belgique fait défaut, le logement social n'arrive pas à faire face aux besoins ne construit pas assez de logements sociaux Exactement, le nombre d'unités de logements sociaux stagne, monte grosso modo de 1% par an, ce qui est tout à fait insuffisant. Vous, faut, si vous devez retenir un chiffre, Amide, hein, oui. 500, euh, 500 000 ménages ont besoin d'un logement social en Belgique, seulement 250 000 ménages ont la chance d'être dans un logement social. Et Donc. alors les autres, c'est quoi C'est une liste d'attente Liste d'attente, euh, ou, ou logements précaires. C'est mal... quoi, des listes d'attente de plusieurs années Oui, en Flandre-Wallonie, on parle de 4-5 ans, à Bruxelles, 8-9 ans, parfois 10 ans. Alors très clairement, quand je vous écoute, bien entendu, le, le logement, enfin, l'investissement dans l'immobilier résidentiel est un must. Alors maintenant que je le sais, que je l'ai bien compris, grâce à vous, comment le faire Est-ce que je le fais en direct, donc j'achète un bien, ou je passe par le véhicule boursier que vous avez évoqué tout à l'heure Alors vu que les, la taille unitaire d'un logement est relativement petite, le logement direct est tentant. Ah, on va s'acheter un appartement, on va le louer. C'est beaucoup plus tentant que du bureau ou du euh, shopping mall, parce qu'à moins d'être très riche, euh, s'acheter un centre commercial, c'est moins évident. C'est compliqué. Hein. Ah, mais n'empêche que les autres raisons pour acheter de l'immobilier en bourse plutôt que, du logement, que de l'immobilier direct restent valables. Le logement euh, en direct, comme tout l'immobilier, reste plus liquide. Reste difficile à gérer, vous devez vous occuper des problèmes techniques, vous devez vous occuper des impayés, vous devez vous occuper des vacances entre deux locataires. Plus le fisc. Plus le fisc, exactement. Qui Vous savez, à chaque élection, on parle, le fantôme de, de, de la taxation du réel hein. ressurgit, après s'évanouit, puis ressurgit de nouveau. Tandis qu'en bourse, c'est très simple, 30% sur les dividendes, pas de taxes sur les plus-values, ça reste super simple. Et euh, vous avez aussi automatiquement une meilleure diversification. Là, vous pourrez acheter 4-5 appartements, vous achetez une valeur commune investe invest de Belgium, eh bien, le sous-jacent, c'est 2400 unités. Parfait, ben j'ai bien compris. Donc, euh, vive la brique dans le ventre, mais sous format papier, ce sera plus digeste. Voilà, vous aurez une brique qui sera beaucoup plus facile à digérer. Merci Herman. Merci Amid.